J'aimerais vous partager à travers cette vidéo la joie que j'ai d'une patiente qui me fait un retour et qui me dit qu'elle a fait ses derniers tests de du papillomavirus qui ont été négatifs et elle voulait me remercier pour mon accompagnement. Cette personne est venue me voir parce qu'elle avait des problèmes au niveau de son couple et l'idée de l'accompagnement c'était justement de la remettre au cœur de ce qu'elle désire vivre, vraiment. Donc ça a été vraiment tout un accompagnement qui l'a... Euh, amener, avoir le courage de quitter le père de, de son enfant. Et, euh, et c'est vraiment un accompagnement, c'est ça que j'apprécie aussi dans, dans, dans ma façon d'accompagner, c'est que c'est un, un accompagnement qui est actif, c'est-à-dire qu'on est dans la mise en action, on, on, on va et on tend vers ce qu'on a envie de vivre vraiment. Moi je suis Armelle Simine, je suis et coach dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Et quand j'ai accompagné cette femme, euh, on a vraiment tout mis en place pour que cette séparation puisse se faire, pour qu'elle ait aussi le courage de réclamer ce qui lui revient de droit, euh, vraiment. Euh, et, et, et, et, et en fait, la situation se passe. C'est super parce qu'elle elle se sépare de cette personne. Et le deuxième volet, c'était ensuite, euh, son désir de rencontrer quelqu'un qui lui corresponde vraiment, euh, quelqu'un qui s'engage dans la relation, qui est impliqué, quelqu'un de stable. Et en fait, dans cet accompagnement-là, où vraiment on est au cœur du changement de sa vibration, parce que mon accompagnement est essentiellement quantique, elle rencontre quelqu'un d'extraordinaire et c'est vraiment super. Et en fait, quelles sont les conséquences positives de tout ça C'est que son corps lui exprime qu'elle n'a plus besoin de cette maladie parce qu'enfin, elle est au cœur de ce qu'elle qu veut vraiment. Et donc, elle refait ses tests, et ses tests concernant le papillomavirus sont négatifs. C'est juste génialissime, en réalité. Et on voit à quel point le corps est vraiment le messager des transformations qu'on a besoin d'avoir. Et quand on se met en action, quand on a le courage... Euh, de se choisir, d'être là pour soi, de, de, de chérir ce qui est cher, ce qui est important pour soi, et qu'on s'en donne vraiment les moyens eh bien, le, le, le corps en fait se délaisse de cette fonction qui est la, et la maladie ça c'est en fait, mais c'est surtout que la vie et l'univers nous amènent nous offrent la possibilité de vivre ce qu'on désire vraiment et donc moi, mon job en tant que, que thérapeute et coach c'est justement de permettre de changer cette équation vibratoire pour que vous soyez au plus près de ce que vous voulez vivre donc tout ça pour vous dire que tout est infiniment possible euh, et rien n'est une fatalité donc prenez soin de vous, faites-vous on a besoin d'aide, chacun a ses spécialités, mais se faire accompagner pour, être, pour vivre ce que l'on veut vraiment, pour vivre notre rêve en vaut la peine. Donc moi, je serais ravie de vous accompagner, d'être au plus près de vous pour ça. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous, soit à distance par Skype, ça se fait très très bien, soit dans mon cabinet à Nice. Euh, donc n'hésitez pas à m'appeler, moi je serai ravie de vous entendre. <rire> je vous remercie de m'avoir écouté. Likez, mettez un commentaire si vous voulez, ou partagez la vidéo. Moi je vous dis à très vite. Au revoir.